Vous qu'il y a amélioration par rapport au match de la fois passé. Oui, un petit peu d'amélioration à certains points. Mmh. Maintenant, on sait aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire encore parce mmh. qu'on a quand même euh, concédé un, un but assez tôt. Mmh. Donc, on va essayer de travailler euh, tout ce qui est au niveau, surtout au milieu de terrain. On a, su, on a vu beaucoup de joueurs qui étaient assez libres, mais on reste positif pour septembre. Et vous pensez que le match qu'il a eu aujourd'hui, cette sélection, on peut la garder pour d'autres matchs, pour d'autres qualifications Oui, je pense qu'on peut garder cette sélection en tête. C'était... C'était un, un, une première approche, surtout avec un nouvel entraîneur. Donc, il, Je pense que maintenant, il connaît un peu plus les joueurs et il va pouvoir réfléchir à, à un 11 de départ pour septembre. D'accord, merci beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Après, il nous manquait aussi quelques joueurs. Mm -hmm. Donc, on va compléter le groupe et pour être prêt pour, pour les qualifications en septembre. D'accord, pour le 11, vous pensez qu'il doit y avoir un changement ou le 11 qui est là est déjà bon tous les, joueurs, tous les joueurs doivent être essayés. Mm -hmm. On doit essayer chaque joueur. Pour, voir, euh, pour faire la meilleure combinaison possible. Je pense que tout le monde peut jouer, on a de la qualité. Maintenant, il va falloir trouver la meilleure combinaison pour qu'on puisse bien jouer ensemble. Merci beaucoup. Merci. Bah, est, on est dans une passe euh, compliquée, difficile. Maintenant, il faut, il faut inverser euh, la tendance. Après, on a quand même gagné euh, au dernier rassemblement. On avait gagné aussi euh, le, rassemblement, le rassemblement précédent. Voilà, il faut s'appuyer sur les victoires qu'on a eues pour refaire la même chose. Merci beaucoup. Merci.